Bienvenue dans les histoires de l'au-delà, des histoires qui ne se racontent pas On est en 2008, quand ça a commencé J'avais une absolue envie d'aller discuter de tout ce qui se passait dans ma vie au prêtre euh, du village Et plusieurs fois je vais me rendre à l'église euh, pour essayer de prier euh, essayer de parler à Dieu, essayer de rentrer en contact avec les anges d'une manière sainte dans un lieu de culte. Euh, et puis le prêtre du village va se rendre compte de mes allers-retours euh, à l'église. Et puis euh, un jour je suis chez moi et j'entends euh, et je vois un esprit de lumière me tire. va voir le prêtre ». Donc je vais voir le prêtre, euh, je sonne à sa porte, il m'accueille, il m'ouvre la porte, il me demande de m'installer dans un bureau, je m'installe dans un bureau avec lui, on se regarde dans les yeux, euh, ses yeux sont, sont tout noirs, il n'y a pas le blanc de l'œil, il n'y a pas la pupille, tout est noir. Euh, je commence à prendre peur, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment raconter les choses. Euh, et je vais poser mes mains, mais je vais poser mes yeux sur le tapis. Et sur le tapis, je vais voir des milliers et des milliers de coccinelles. Et dans mon cœur, pour moi, les coccinelles, euh, c'est ce qu'on appelle les bêtes à bon Dieu. Euh, et donc je vois ces milliers de coccinelles euh, Je pense aux bêtes à bon Dieu Et automatiquement je vais faire un lien en me disant Dieu est avec nous euh, Je regarde le prêtre, je n'ose pas parler, je ne sais pas quoi dire J'ai peur d'être prise pour folle euh, Et donc euh, je vais quitter son bureau euh, Je vais quitter son bureau, je vais quitter sa maison Et il me dit reviens quand tu veux Et je lui dis ok pas de souci. Je rentre à la maison, les jours passent, les, les semaines passent, etc. Je ne vous raconte pas les détails, bien que je vais vous les raconter quand même de ce que je me souvienne. Et euh, j'ai toujours cette envie d'aller voir le prêtre, euh, d'aller essayer de lui raconter ce qui se passe. Et un jour, en descendant à l'église euh, pour essayer de trouver un lieu saint où je puisse m'exprimer... Euh, le prêtre me voit descendre jusqu'à l'église. Il m'arrête en chemin et il me dit Attends, attends, j'ai un cadeau pour toi. Et je dis Ok, pas de souci. Donc je vais vers le prêtre et il m'offre un cadeau. Et il m'a dit Ouvre-le quand tu es chez toi. Je dis Ok, pas de souci. Euh, donc je rentre chez moi, je passe pas par l'église, je rentre chez moi et j'ouvre le cadeau. Et en fait, il m'avait offert le Nouveau Testament et il était beaucoup plus petit que la Bible en elle-même. Donc, je me dis, ça sera facile à lire, je pourrais le lire facilement. Euh... Et je commence, au lieu de le lire, je commence à essayer d'étudier la Bible. Euh... Il y a pas mal de paraboles dans la Bible, autant que dans le Coran. Euh, mais je suis, vite, je, je suis vite prise de fatigue et finalement je vais le laisser de côté. Un jour de soleil, c'était en été, euh, je décide de bronzer un peu dans mon jardin et je me dis, ok, si j'arrive pas à étudier le Nouveau Testament, je vais au moins le lire d'une traite. Euh, donc je descends avec ce Nouveau Testament dans le jardin, je m'assieds sur la chaise longue et je commence à lire le Nouveau Testament. Le ciel était bleu de chez bleu, il n'y avait que le soleil dans le ciel, pas un seul nuage à l'horizon. Et j'entends un esprit me dire, regarde vers le ciel. Et je lève les yeux au ciel et je vois un prophète assis en lotus. Je le regarde et je perçois dans ma vision où il me dit, je vais t'aider, je vais t'aider, ou on t'aidera, je ne me souviens plus exactement. Mais c'était dans ce sens-là. Et, euh, et, et, et, et tout d'un coup, il disparaît comme ça, le, sa, sa forme disparaît comme, voilà. Il était, il était simplement venu me déposer un message, j'ai reçu le message, et après avoir reçu le message, il disparaît. Euh, je commence à paniquer, je commence à avoir peur, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas pourquoi c'est là, etc. etc. Euh, j'avais perdu un peu toute ma, toute ma mémoire, toutes mes connaissances euh, de ce que j'avais appris étant adolescente et enfant. C'est un peu comme si je commençais une nouvelle vie avec euh, une dimension parallèle qui m'entourait. Et euh, je suis butée, euh, j'ai envie de savoir pourquoi, j'ai envie de savoir comment, j'ai envie, envie de tout savoir en fait euh, Pourquoi c'est là, pourquoi, euh, pourquoi je vis ça, euh, qui je suis en fin de compte euh, Et toutes ces questions euh, tournaient en boucle dans ma tête euh, pendant près de 5 ans où euh, je suis restée dans un mutisme pendant cinq ans avant de raconter la moindre histoire de ce qui s'est passé euh, durant ces semi-absences. Euh, je dis semi parce que euh, j'avais toujours l'esprit éveillé, j'avais toujours l'esprit analytique et j'étais toujours très observatrice. Euh... Un soir, euh, il y a, y a un ami qui décide de sortir avec moi, euh, de me faire prendre l'air, euh, de voir un peu d'autres choses, de sortir un peu de ma bulle. Euh, et donc, euh, je me prépare le soir euh, dans, dans ma salle de bain. Et au moment où j'étais en train de me préparer, il, a, il est arrivé. Euh, non, il n'est pas arrivé tout de suite. Euh, il n'est pas arrivé tout de suite. Il y a un moment donné, j'ai pris une pause dans mes préparations. Et euh, je, suis, je suis montée, mon, enfin, j'ai été, été sur mon balcon. Euh, et sur mon balcon, je vois euh, tout un brouillard qui stagnait au-dessus du jardin, euh, plat, lisse. Et je vois une toute toute petite fille euh, qui avait l'air de me ressembler, euh, avec les cheveux courts et une petite robe à l'ancienne en coton, qui me dit « viens avec moi euh, ». Et donc je la suis, euh, je suis cette petite fille, euh, je descends ma côte, ma, je descends ma côte privée, je pars... Euh, je pars à droite et je continue le chemin, tout au bout du chemin vers la droite, à l'embranchement. Et à l'embranchement, il y a une maison où il y a une Sainte Vierge. Et en voyant cette Sainte Vierge, euh, j'ai toujours cette petite fille à côté de moi qui me dit euh, « Prie-la ». Et je, sais, je savais que pour moi, instinctivement, prier la Sainte Vierge c'était un peu euh, faire défaut à Dieu. Euh, dans mon esprit, la seule, la, la seule entité qu'on puisse prier, c'est Dieu. Euh, parce que c'est notre créateur, parce que c'est lui qui nous a créés, parce que c'est lui qui, qui crée tout, c'est lui qui a la force de toute chose. Et donc pour moi, ce n'était pas logique que je commence à prier la Sainte Vierge. Euh, donc du coup, je retourne chez moi, euh, je vois mon ami qui est là, je n'ose pas sortir de chez moi, je ne sais pas quoi faire, le brouillard a complètement disparu, en euh, un tour de main, je ne sais pas comment ni pourquoi, euh, et, euh, et puis je commence à paniquer, je commence à, à rentrer dans une panique euh, assez... Euh, déséquilibrée j'ai envie de dire et je repense au moment où devant l'église il y a une espèce de stèle avec tous les décédés euh, de, la, de la guerre 40-45 qui, qui, qui, qui ont été reconnus à ce moment là et dans cette liste là j'avais remarqué qu'il y avait une petite fille une, enfin une, une dame ou une petite fille je ne sais pas exactement qui s'appelait Laura Despret. Et en fait, euh, des sprites, ça ressemble à mon nom de famille. Et euh, j'ai fait le lien avec cette petite fille. Euh, et je me dis, elle doit sûrement avoir un message à me donner. Et quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, je me suis dit, mais cette petite fille, c'est peut-être peut elle, en fait. Euh, et c'est là, là que j'ai commencé à me rendre compte euh, que autant je voyais les, en, les, les esprits lumineux, autant je pouvais rentrer en contact avec les morts. Il faut savoir que pendant mon, mon adolescence, euh, on aimait beaucoup euh, aller faire la fête dans les cimetières, euh, aller mettre un peu de joie dans les cimetières, j'ai envie de dire. Euh, mais j'ai toujours été sceptique de l'ambiance qu'on menait dans les cimetières, parce que pour moi les cimetières c'est un lieu de repos. Pour les personnes décédées c'est un lieu qui doit rester calme et paisible et nous on était là avec nos bières euh, nos cigarettes et tout etc et on faisait un peu n'importe quoi dans les cimetières euh, et ça me, mettait un, ça me mettait à mal vis-à-vis -vis de ce qu'on était en train de faire dans les cimetières et un jour j'ai une discussion avec une amie à moi qui me dit euh, il me dit, mais t'as pas peur des cimetières Enfin, je veux dire, il y a plein de morts autour de nous. Euh, t'as pas peur qu'il y ait un, qu un fantôme qui débarque ou quoi que ce soit. c'est tout normalement, je lui réponds non. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était normal que les fantômes existent, quoi. Mais le problème, c'est que euh, quand mes canaux se sont ouverts, toute cette connaissance-là, c'est un peu éteinte, j'ai envie de dire. Voilà, voilà. Euh, je vais m'arrêter ici. Euh, j'espère que mes vidéos vous plaisent, j'espère que vous continuez à me suivre. Vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas abonné, si mes histoires vous intéressent. Il euh, y a plein de playlists que je suis en train de créer et dans lesquelles j'avance petit à petit. Donc si vous êtes intéressé par ma page, par mon site, par ma chaîne, euh, vous pouvez vous abonner et euh, continuer à me suivre. Voilà, plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao